Chers amis Astro, bonjour. Alors, ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas vu. Euh, les raisons en sont assez simples. Finalement, j'ai beaucoup de travail, je me lève très tôt, je me couche très tard. Euh, et puis, j'ai eu quelques petits soucis euh, sur mon vieil ordinateur, euh, sur mon vieux téléphone et sur ma vieille caméra sport. Tous les trois m'ont lâché, donc j'ai dû racheter un ordinateur, racheter un, ordina... un nouveau téléphone. Et quant à la caméra sport, ben j'ai fait une croix dessus parce que c'est un peu cher. Donc ben j'espère que mon absence ne vous a pas trop pesé. Euh, alors aujourd'hui, on va un peu parler euh, ben, de choses intéressantes. J'espère que ça va vous passionner. On va parler des étoiles variables. Alors, en ce qui concerne les étoiles variables, le rôle aujourd'hui des amateurs dans l'observation des étoiles variables peut se révéler fort utile. Hein? Bien que, effectivement, nos équipements d'amateurs euh, ne nous permettent pas, euh, en général, d'entreprendre des recherches de type photométrique, parce qu'on n'a pas de photomètre numérique euh, ou de photomètre euh, CCD, hein? Ça, ce sont des instruments hyper coûteux, euh, néanmoins, nous autres, les, euh, les astronomes amateurs, on a l'avantage, un, d'être nombreux, et deux, ben, d'être partout. Donc la dispersion et le nombre jouent en notre faveur, en tout cas en ce qui concerne le domaine des étoiles variables. Et oui, parce qu'on peut euh, aujourd'hui euh, simplement observer les étoiles variables et faire des observations de qualité avec des instruments tout à fait modestes. Euh, une lunette de 60 à 80 mm suffit aujourd'hui pour euh, surveiller bon nombre d'étoiles variables. On peut aujourd'hui, hein, les scientifiques peuvent demander, ou les associations de, de ce qu'on appelle les variabilistes, hein, ça existe, hein, associations de variabilistes, d'ailleurs il y en a une assez connue, euh, je vous donnerai les coordonnées en fin de vidéo. Euh, donc on peut demander à un groupe d'amateurs d'assumer une espèce de veille, un guet, Hein, de certaines étoiles euh, variables, euh, des, des étoiles dont la variation est irrégulière et dont les périodes de variation sont longues. Et oui, parce que, en fait, les scientifiques, aujourd'hui, euh, bah, la recherche est tellement pointue, les instruments sont tellement coûteux euh, que bah, au final, euh, bah, ça coûte de l'argent. Et donc, les astronomes amateurs, là, ont un rôle à jouer dans l'observation des étoiles variables. Voilà pour euh, notre contribution en tout cas. Donc les professionnels effectivement apprécient les travaux euh, des amateurs concernant la surveillance de ces, de ces variables euh, dites faibles et irrégulières. Euh, alors ces étoiles sont très très nombreuses et les observations, observer une, autre, une étoile variable, je vous le dis tout de suite, hein, c'est quelque chose d'assez ingrat ce n'est pas très, entre guillemets, euh, spectaculaire. Hein. Euh, Aujourd'hui, les astronomes amateurs euh, observent le ciel, euh, les planètes, les nébuleuses, les, les, les galaxies. C'est de l'observation, c'est beaucoup également euh, d'astrophotographie, euh, les techniques de, de, de captation d'images. Donc on est dans, dans presque de, de l'art. Hein. En fait, l'observation des étoiles variables peut paraître quelque chose d'assez rébarbatif. Effectivement, on va avoir un listing d'étoiles variables à observer dans sa soirée, on va noter les magnitudes de ces variables, et puis on va les reporter dans des, euh, dans des listes et puis à la fin de l'année ou à la fin de, de la période on va euh, éventuellement construire une courbe de, de variation etc donc c'est quelque chose de pas très spectaculaire on n'aura pas de photos à montrer, on n'aura pas de vidéos à, à observer euh, voilà et euh, au final c'est <coughs> quelque chose effectivement il faut avoir la passion de l'étoile variable Alors. Aujourd'hui, il y a des, euh, des spécialistes, hein, des, des gens qui sont euh, euh, observateurs des étoiles variables. Ces personnes-là ont acquis un savoir, un savoir-faire euh, assez impressionnant parce que figurez-vous euh, que, par exemple, à l'œil nu, quelqu'un qui n'est pas spécialement entraîné, donc un astronome amateur euh, classique, aura beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal euh, à distinguer deux étoiles dont l'écart de magnitude euh, est inférieur ou égal à 0,5 magnitude. C'est vrai qu'entre une étoile de 4,1 et une étoile à 4,6, ou 4,4, ou 4,3, etc, on ne fait pas trop le distinguo. Hein, pour nous, l'éclat peut paraître assez classique et identique. Mais les variabilistes, par leur entraînement, par leur euh, perception des, euh, des éclats ont euh, développé une faculté pour euh, déceler des écarts allant de entre 0,1 et 0,2 magnitude c'est quand même assez euh, spectaculaire hein. c'est euh, euh, euh, cette faculté euh, qu'a l'œil humain et le cerveau humain en s'entraînant régulièrement à percevoir ces, ces minimums de euh, d'écart de, de, de luminosité. Euh, alors, les débutants, puisque on est quand même là pour expliquer un peu comment euh, s'initier euh, à l'observation des étoiles variables, les débutants peuvent s'exercer sur des étoiles, on va dire euh, faciles. Alors, on appelle étoiles faciles des étoiles dont un la différence de magnitude, de, de luminosité est bien nette et bien tranchée et également avec une période de variation assez rapide. C'est vrai que si on doit attendre 3 ou 4 mois pour percevoir une variation de 0,2 ou de 0,3 sur une étoile, ben on va un peu s'embêter et puis surtout on va surtout pas la détecter parce qu'on n'est pas entraîné. Donc on va euh, s'entraîner sur des étoiles dont les variations sont rapides et dont la, la variation est nette, bien, bien tranchée. Hein, Ce n'est pas 0,1 point ou 0,2 point, c'est 0,5, 0,4 ou même parfois une magnitude complète. Hein. Donc pour s'entraîner, ben il y a quelques étoiles vedettes que je vous conseille notamment et euh, eh bien des objets comme bêta percé alors bêta percé porte un autre nom euh, elle est connue, cette étoile est connue sous le nom d'algol hein, dans la constellation de percé euh, ou alors vous pouvez également vous, vous entraîner sur delta cfe constellation de Cephe, l'étoile delta euh, dont, dont, dont les variations sont effectivement très nettes très tranchées et assez rapide. Donc on va s'entraîner, bon il y en a d'autres. Il y a d'autres étoiles variables de ce type. Bon, il y a une liste qui, qui peut être récupérée sur le site de l'Association française d'observation des étoiles variables. A -F -O -E -V. Je voulais vous en parler en fin de, de vidéo. Bon bah ben, voilà, je vous en parle maintenant. Donc allez sur leur site et vous verrez qu'il y a quand même pas mal de choses. Un à connaître, deux, il y a des méthodes également pour observer. Alors une fois qu'on a commencé tranquillement dans son coin ou dans, avec son club d'astronomie, hein, parlez-en également autour de vous, il y a peut-être des gens qui ont déjà testé euh, l'observation des étoiles variables ou pour qui c'est quelque chose de familier, hein, pour vous donner des conseils. Euh, donc une fois qu'on a effectivement exercé son, son œil à euh, détecter des variations euh, d'éclats, de, on va pouvoir observer des étoiles un petit peu plus difficiles plus compliqué hein. euh, notamment des, des étoiles euh, qu'on appelle des étoiles de type Mira. Alors Mira, pourquoi on les appelle les étoiles de type Mira Tout simplement pour euh, référence à la célèbre étoile Miraceti. Alors Miraceti, c'est une étoile, euh, c'est pas la meilleure hein, euh, pour l'observation parce qu'elle est généralement assez basse sur l'horizon, mais disons que c'est un cas d'école parce que Mira a son maximum d'éclat visible à l'œil nu et son minimum d'éclat hein, dans sa variation, elle descend en éclat, son minimum d'éclat, elle passe de l'œil nu à l'observation à l'instrument. Donc là on va commencer à, à introduire euh, des euh, variations d'éclat avec instrument, euh, donc quelque chose de d'assez haut et d'assez bas, donc des, euh, des écarts assez, assez conséquents. Et euh, voilà, donc Miraceti, elle est également connue sous le nom d'Omicron de la baleine, elle porte deux noms. Bon. Euh, donc c'est ce type d'étoile qu'ensuite on, on va euh, s'exercer à, euh, à reconnaître. Donc, il y en a deux autres assez célèbres sur lesquelles vous pouvez vous exercer, hein, les étoiles de type Mira, on a notamment R du lion l'étoile R du Lion, et l'étoile SS de la Vierge. SS. Euh, alors, les amateurs euh, trouveront également, hein, si vous êtes un peu curieux, soit des ouvrages, soit des listes, ou sur le site euh, de l'AFOEV, un nombre d'étoiles à observer. Alors, par contre, il y a des choses quand même, il y a des règles euh, aussi, concernant l'observation de ces étoiles variables. Vous imaginez que détecter des variations parfois minimes d'éclats et de luminosité demande à avoir une bonne perception, donc d'avoir beaucoup de lumière dans le télescope. Donc déjà, tout simplement, avoir un bon seeing, hein, ce qu'on appelle le seeing, donc un bon ciel, un ciel pur, pas trop de turbulences, pas trop de poussière, pas trop de nuages, etc. Voire même pas de lune, si vous pouvez. Alors, si vous avez euh, eh bien, de la lune, un petit croissant, un faible croissant. Ah, mais ça faisait longtemps, Momo, que tu n'étais pas venu nous voir. Hein? J'étais en train de parler des étoiles variables. Oui, je sais. Hum? Hum. Allez, tu me laisses tranquille avec les copains Hop là, on verra ça tout à l'heure. D'accord Voilà. Donc un bon signe, un ciel pur et puis euh, une lune euh, assez faible. Une deuxième condition également est nécessaire pour bien observer les étoiles variables. Donc en plus d'avoir un bon ciel et un ciel pur, il faut également avoir le bon oculaire, le bon grossissement. Alors pour pouvoir euh, capter un maximum de lumière, je vous conseille d'avoir un oculaire avec un grossissement qu'on appelle équipupillaire. Alors, pour un instrument de type lunette 60 mm à 80 mm, eh bien, il faudrait avoir un grossissement de l'ordre de 10 à 15 fois, grosso modo. Donc pour ma lunette, pour la bête, euh, qui fait 70 mm et 900 de focale, il faudrait, il faudrait un oculaire de 35 mm à peu près euh, pour pouvoir faire de l'observation d'étoiles variables. Donc euh, choisissez bien vos oculaires. Alors, un observateur entraîné parvient généralement facilement à observer dans une soirée 15, voire parfois 20 étoiles variables dans, dans sa soirée, ce qui lui fait à peu près une bonne centaine d'étoiles variables par semaine. Euh, quand euh, la météo lui permet. Voilà, donc il ne faut euh, pas oublier donc euh, ces conditions d'observation, un ciel pur et puis un grossissement euh, avec un oculaire pupillaire euh, pour pouvoir euh, euh, bien voir les choses. Donc, euh, bah maintenant je vais vous parler de l'Association française d'observation des étoiles variables. Ils ont un site internet. Je vous mets le lien euh, directement euh, bah non, plutôt là, en bas, dans les commentaires. Euh, vous y trouverez premièrement eh bien, une description des étoiles variables. Vous y découvrirez également les méthodes euh, de reporting de vos observations. Alors Très euh, succinctement, hein, grosso modo, pour schématiser la méthode, elle est simple, c'est que vous allez recevoir des cartes d'étoiles variables euh, à observer, avec la position exacte de l'étoile variable sur la carte, et puis tout autour des étoiles qu'on appelle des étoiles jalons, qui ont été mesurées euh, photométriquement, hein, de façon très précise, et sur les cartes, vous avez, à côté de chacune de ces étoiles jalons, la magnitude hein, de l'étoile. Donc, à vous, ensuite, lorsque vous braquez votre euh, lunette euh, sur... Euh, l'étoile variable, d'une part de la, repérer, de la repérer grâce au schéma, et ensuite de noter donc son intensité lumineuse et de la comparer aux étoiles jalons. Il va vous falloir trouver une étoile jalon juste, mais tout juste en dessous de la luminosité de l'étoile euh, variable à observer et une étoile jalon légèrement supérieure, donc juste au-dessus de l'étoile variable à observer. Voilà donc une fois que vous avez deux étoiles euh, jalons qui vont donc euh, encadrer la magnitude de l'étoile observée. Euh, à vous ensuite de euh, mesurer l'écart exact. Hein, Est-ce que l'étoile se trouve plus du côté de l'étoile plus brillante ou de l'étoile moins brillante Donc là, vous avez encore une graduation euh, supplémentaire à préciser. Une fois que c'est fait, vous notez bien entendu euh, le lieu, l'heure de l'observation à la minute près. C'est très important. Et puis, vous reportez toutes ces observations euh, sur votre cahier. Hein? Plus généralement, c'est un cahier ou un, un classeur Excel. Si vous, vous voulez tout euh, mettre sur classeur Excel, c'est possible. Et puis, une fois que vous avez euh, fait votre programme d'observation, vous envoyez les résultats. Voilà. On trouvera également sur ce site euh, différentes euh, notions de ce qu'est une étoile variable avec les quatre types différents d'étoiles variables et puis tous les sous-types hein, euh, qui, euh, qui ont été catalogués, classifiés hein, grâce à un système de codage de lettres et de chiffres. Bien entendu, il y a tout un protocole et puis il faut, il faut s'y mettre, hein. mettre, il faut s'y mettre. Il n'y a pas de secret. C'est l'entraînement, de l'entraînement, de l'entraînement. On commence par des étoiles faciles, des étoiles un peu moins faciles, comme les étoiles de type Mira. Et puis après, on peut carrément euh, voilà, euh, aller euh, dans des choses beaucoup plus complexes. Hum, donc allez faire un petit tour sur ce site si vous voulez euh, eh bien vous entraîner faites-le de votre côté euh, faites-le avec vos amis, astronomes et puis si vous voulez vraiment vous lancer et que vous avez trouvé la euh, matière à euh, contribuer à, à l'avancée des résultats euh, des astronomes professionnels eh bien, euh, contactez l'association française d'observation des étoiles variables pour entrer dans leur programme voilà mes amis, on a terminé euh, cette euh, petite chronique concernant les étoiles variables. Donc Moi je vais essayer de m'y mettre. Bon, euh, Je vais commencer par euh, des étoiles assez faciles. Voilà, donc on se retrouve euh, bientôt pour d'autres chroniques. Gardez l'œil à l'oculaire, il y a beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à voir, même avec une petite lunette. Alors si vous avez un gros télescope, oh, allez-y, hein. c'est euh, open bar également pour vous. Voilà mes amis, à très bientôt. Ciao, bye.